Oula, on avait dit pas les mamans, hein Je trouve pas ça correct, correct. Je qu'ils ont leur propre langue. Tu n'es pas un zurque Tu es une esp... Tu es d'une... Non Ils ont fait une faute de frappe dans un jeu si bon Ils ont fait une faute de frappe j'ai mal dans oh, mon gautier. Tu es bienvenue dans notre village tant que tu ne manges personne. Hein J'espère qu'ils ont pas foiré les espaces insécables. C'est une coquille. Oui, j'ai mal dans ma coquille. Un robot, off. Une famille de Tu C'est quoi Est-ce que ce sont de vrais... Moi, en termes de scénar, ce que j'imaginerais, je pense que c'est pas ça. Hein. C'est que les humains, pour se protéger, je fantasme un peu. Attention. Attention. Les humains, pour se protéger des espèces organiques qu'on a vues plus tôt, qui font plus plus et qui s'étendent, se sont cachés dans des sarcophages souterrains et se sont laissés connecter à des robots, comme on peut voir là, pour continuer à vivre en étant protégés contre la prolifération organique du virus mortel qu'on voit dehors. Ça, c'est balèze. Ça. ça, comme image. Attention, on l'a refait. Ok, je peux enquêter en montrant l'objet. T'as pris pour un zurk. Oui, et donc 374 ans Mais... On est vraiment dans un futur... Euh... <rire> Chapeau lisse. C'est lui qui... Euh... s'énerve, non Je crois que Momo a ce genre d'image. Momo Momo Momo Non, c'est lui qui s'énerve. Ouais, c'est là. Sembalèsteck. Bonjour, on cherche Momo. Une photo de l'extérieur. Les extérioristes. Momo là-bas, il peut nous indiquer des éléments sur... Euh, sur la présence de Momo. Ça va être la guerre entre les extérieuristes et l Ah C'est pas impossible. gardien nous dit d'aller voir Momo au sommet. Très bien. Donc... On cherche... Alors là, c'est dangereux. Pas loin. Ok. Le jeu est beaucoup plus profond qu'on skimite. Hein. C'est pas juste de. C'est pas juste de l'exploration. Attention. Non Le marché, très bien. Je suis le marchand du marché. Azouz! Lumi. Lumiour? Tu me donnes quelque chose? Je te donne quelque chose en échange. C'est un lot de câbles électriques. Les meilleurs du marché. Il va falloir aller échanger. J'échange contre de la lessive Super Spirit. Ah non, moi j'ai que de l'Ultrax. J'ai que de l'Ultrax, je suis désolé. Trois canettes de boissons énergétiques, mine Mais qu'est-ce que tu vas en faire, mec Tu ri peur, tout doux. Partition musicale, une œuvre magistrale d'un artiste très célèbre. Le célèbre Joule, euh, qui s'est cloné il y a 600 ans de cela et qui est en ce moment dans une... Euh... Bon, vous l'avez ou pas Paquet de lessive. ça ça écoute euh, pareil si vous voyez un paquet de lessive vous hurlez hein. vous hurlez quel problème oh c'est pas ce que vous dans Oh. non non non dans la rue non non non des trucs bizarres, mec Eh, hey, mec Regardez le seul à pouvoir avancer la pente. Alors oui, mais il me faut quand même un bac à lessive. Je suis le quatrième chef de l'apocalypse. Voilà. Oh <coughs> Ok. Ah, c'est pas moi, c'est pas moi. Oh, il y a un robot bourré à l'étage. Ça, des lumières, c'est agréable à observer, mais je veux voir le vrai ciel un jour. Je me demande s'il n'y a pas les humains là-bas. Je me demande. Hein. C'est pas moi C'était déjà comme ça quand je suis arrivé. Ah. Toujours BFM dans le fichier. J'adore la musique, non, merci. Je peux aller rond. Oh, ah, attention, interaction. Des eaux pour le meuble. être réaliste. Ce chat est inspiré de faits réels. Ok. C'est le j'ai trouvé les clés de ton coffre. Tu devrais mieux les cacher. Cacher ton coffre derrière le livre ne suffit pas. Ah ok, très bien. Je vais le Renifler avec le cœur, remuer, sauter, demander s'il a faim, dormir. Manque la fonction dormir. Oh Ok. il faut quand même qu'on aille euh... trouver le coffre derrière un livre Moi bon, si oh attends comment développer votre intelligence artificielle pour devenir aussi créatif qu'un véritable humain volume 42 yes attention Troisième, deuxième partition. Oh J'ai dit quoi tout à l'heure Il manque la fonction dormir Ça me rappelle le thème de cette série un peu border euh, que j'ai malgré tout. Énormément, énormément aimé, un peu trop même. s'appelle White Line. Mmh. Mon mmh. avis, le coffre est dans le coin, là. Je veux lui gratter la tête. Non, hors de question. Oh Sélectionner objet. Non Carnet. C'est un carnet étrange, orné d'un symbole. Tu sais, celui-ci appartient à ce type d'or. Après des semaines de recherche, j'ai associé à un spectromène, une puissante lampe à UV avec cet appareil. On devrait pouvoir repousser les urques en sortant. ma tentative d'explosif, je vais peut-être devoir le tester dans les conditions réelles. Ah oh J'ignore ce que ça veut dire, mais ce sera sans doute utile plus On devrait aller voir ce moment dont le gardien nous a parlé. C'est lui Momo Momo Momo Chaperché. Heptor. Ah, t'es chétif, mais t'es pas comme les autres. Fait que je suis tenté de caresser, mais je vais m'abstenir parce que je comprends pas pourquoi. La surface est un sujet sensible. Momo, c'est un humain Il n'y a pas d'interaction sur l'ordi Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire, je suis passé à côté de plein d'interactions parce que j'avais une batterie dans la bouche. De me taper comme ça. J'ai de me taper. Je suis depuis tout Je comprends pas. Il a aucune interaction. C'est très étrange quand même. Demande à un modo de faire ça plutôt. Ça c'est les modos sur la chaîne. Le plan se déroule comme prévu, on a réussi à contacter l'étage supérieur avant que la radio ne tombe en panne. C'est la saison 2 de Walking Dead. Ils sont dans un lieu appelé centre-ville, qui est visiblement contrôlé par une sorte de force répressive. La compagnie répressive sanguinaire Mais ouais, grave, méfiez-vous. J'ai parlé de Momo tout à l'heure, ses yeux, je reconnais son regard, il viendra pas avec nous. Okay. On va aller voir ce momo dont gardien nous a parlé. Très bien. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va tester. il ah, y a la distance là. À hein. gauche, le ventilo. Bah là, il y a un ventilo. Si, bah voilà. Bah carré carrément, c'est normal. Ok, très bien. Yes Allez, sieste! <rire> Type sieste! Pas jauge je précise. Non, mais j'apprécie, j'apprécie. C'est la seule chez moi qui a le cerveau qui crée un vieux suspense ultra intense entre le moment où il pousse et le moment où l'objet s'écrase au sol. Bonne nouvelle. Tu as un cerveau. tout le monde hein. regarde hein. quand est-ce qu'elle est que es allé sur twitter la dernière fois <rire> c'est le truc que je préfère hein. le chaos le chaos le chaos ok C'est rangé. C'est rangé. Voilà, ça fait plaisir. Du génie, du génie, du génie. Ok, pas de boisson énergisante. Mais qui a foutu ce bordel <rire> JPP. Je sais pas, je sais. <rire> <rire> Snake. Snake <rire> A clipper ça. Oh, allez, vous voyez, il y a machine à laver et tout. Il y a une tour. Ah, J'aime bien. Oh Oh Un étrange en est de symbole. Ok. Vous que celui-ci appartient à un certain Zbatalzar. <rire> <rire> <tousse> les traces de vie organique ont disparu à l'exception de ce qu'on appelle les urques. Les urques, c'est ce que je vous avais dit hein, pour le, euh, le résumé, quand je vous ai dit qu'il y avait des rats organiques avec des sortes de bubons et tout dégueulasse. Vous savez qu'ils <tousse> mangent tout <tousse> ce qui il bouge. <tousse> <ils tousse> et qui se reproduisent à une vitesse inimaginable. Ah, ce sont donc... Euh... <rire> Comme si se retrouver enfermé dans cette cité n'était pas assez difficile. Oh Il y a aussi une note sur ce livre. C'est écrit que j'ai trouvé un défaut de conception dans la radio. Je crois savoir comment la réparer. Voici l'équation. pas ce que ça veut dire, mais ça nous sera sans doute utile. On va aller voir Momo. Il y a plein de trucs dans tous les sens. Tous les sens. J'aurais pas avancé à dire que je peux escalader là, mais. pourquoi pas. Là, ici, top. Wow! Yes. OK OK. Ouais, oh, tout triste. Ah. Oh, hein. Terre. La Terre est la troisième planète après le Soleil la cinquième plus grande après le du système solaire en termes de masse et de diamètre. A ce jour, c'est l'unique objet céleste connu pour y Sur un croix de station radiométrique, la Terre est vieille de 000, 54 milliards d'années. Tu n'as qu'un seul satellite naturel. La lune qui est formée jusqu'à près l'interaction gravitationnelle avec la lune engendre le phénomène de marée, stabilise l'axe de rotation de la terre tout en diminuant progressivement la vitesse. Stylé Ah, stylé. Ça ne marchera jamais Pourquoi je l'ai laissé partir Je suis tout seul maintenant. Salut. Qu'est-ce que tu veux j'ai payé les ventes, hein. Tant qu'ils sont partis, je me retrouve tout seul hein. J'ai essayé de les contacter, mais cette foutue radio ne fonctionne pas J'ai le schéma Ok, alien. Carnet de momo Voilà, ouais, très triste, les amis de Laisse-moi jeter un œil au carnet qu'ils nous a donné. Les manifestes extérieures, est Protéger nos frères et nos sœurs, nous devons fuir les urs. C'est signé, Clémentines, Balthazar, Doc et Momo. Je dirais que le nom de Momo a été ajouté plus tard. On devrait lui montrer autres, les autres carnets qu'on a trouvé. Ouais, grave. C'est un qu'il était vraiment furieux d'électronique et de ces trucs là toujours sur le point de faire des énormes découvertes. Ça m'inquiète parce que s'il faut qu'on cherche à l'infini des éléments... On va de chercher La plupart du temps je comprenais rien à ce qu'il a raconté mais il était plein de sagesse. La ville a la forme d'un cylindre, on va 400 mètres, 50 mètres. Il existe un niveau en dessus d'une autre. La ville semble dotée d'un plafond. Ok, si j'en crois les livres. Un grand ciel bleu est caché derrière. Aïe La fameuse surface Ok, très bien. Un vis. Ça pourrait faire un bon. Oh Clasher. <rire> non j'ai... J'ai les commandes qui sont inversées Je peux pas avoir une boisson énergisante Back home 2, je me souviens de ce jeu vidéo. Je crois qu'il date de juste après ma création. Ma aimant est encore un peu fou. Avec le fils, on y a joué pendant des heures. C'était amusant, il me manque. Pourquoi j'oublie son nom Je ne sais pas. C'est totalement chez moi maintenant. Absolument, ça une, une histoire de réparation de radio. Ah, oh, est-ce que c'est sa radio Si, si, bah oui, c'est sa radio. Mais normalement, euh, normalement, euh, j'ai de quoi réparer, non J'ai mon Moi, le seul vrai Momo que je connais, c'est euh, celui de... Avatar, le dernier maître de l'air. C'est le seul et unique moment que je tolère. Le vrai. Viens avec moi. Écoutez, si vous avez un robot avec un visage arc-en-ciel un chapeau chinois et une chemise hawaïenne mais nu en dessous. Je vous propose de venir avec lui. Méfiez-vous Ok. Je constate des était au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec les deux, de mes amis. Et encore elle Il est tout J'ai vraiment eu un poste de radio de 3 kg là. Voire 5. Ok. C'est euh, un mélange de mignonnerie et d'énigmes. Nouveau chapitre. Les toits Quoi On a retrouvé Leonardo DiCaprio. En fait, ce qui est assez dingue, c'est que le jeu est ultra immersif. En effet. C'est hyper chouette, et c'est un point de vue genre giga original en fait. Okay. Wow Ça sont les urcs Non, non non non non, non. Je à pas grand chose hein. C'est bien passé à la Japan Expo! Oh ok. Ah, je grimpe ici, ça, ça a l'air. Vous voyez les effets de la chaleur sur les, sur les gens qui vont à Japan Expo? Ah! Ce n'a pas toujours été le cas les néons. Bah les néons ça pousse pas naturellement euh, en même temps euh, B12 euh, non incul. Le plafond énergétique strict avait été établi surtout dans les pays très bien, les gens ne supportaient plus dans les endroits dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un allumait des lampes arc-en-ciel, des panneaux au de néon dans toute sa maison. Cette personne n'a été arrêté, on ne l'a généralisé, mais on une vague d'espoir. Puis après, ils se sont mis à placer des lampes partout pour leur maison. Pour la répression, c'est retrouvé impuissant. Pour les gens, c'était une façon de revoir la couleur. Comme euh, dans l'extérieur, je crois que c'était difficile. Que je, je suis que dalle à, hein, en termes de, de progression. Ouais, c'est vrai, il y a un côté mille gare, hein, je suis d'accord. Le caddie là-haut. Okay. Oh, deux fois, très bien. Pas con. Et là, on a déjà vécu ça. Regardez. Non. Encore Bon, après un peu la, la, la découverte... Je sais pas ce que vous en pensez. Mais après la découverte là, de de trait, je lancerais bien... Euh je lancerai bien des BD. Parce qu'il y a une très grosse mise à jour là. Qui refont tout le jeu. Ok. Toujours cette oh. impression que. Qu'il y a beaucoup de choses à faire. Regardez. Regardez, regardez. Le côté dégueu. Oula, wow. c'est pas moi. Attention... C'est parti Ça du dégueulasse là Vrai dégueulasse Vrai, vrai dégueulasse Le jeu n'a pas été vendu comme Resident Evil. Ben, le jeu a l'air d'être quand même un meilleur Resident Evil que la série Resident Evil sur Netflix. Petit hommage au scénario de Resident Evil. Deux minutes, je me suis demandé si c'était pas Walking Dead End. en mal fait. Tu que moi j'ai eu beaucoup de mal avec la première saison Walking Dead. End. Je trouvais que ça tirait en langue. Oh, what? Wow. <rire> Dis donc, c'est euh, un moment que tu as l'aspirateur euh, là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Du lore! brûler. je suis d'accord. Merci à toi, merci à toi. Qu'est-ce que c'est que ça me... Le côté SF est ouf hein. Ce bruit de crêpe Suzette. Là oh J'ai l'impression que j'ai euh, le bruit J'ai l'impression que c'est genre euh, T'as laissé du, euh, du riz trop longtemps En fait euh, Dans la casserole WAPA et fils de ça je suis là ah, okay. OK OK oh là là Alors je peux lâcher B12 Vas-y, fais ça, fais ça, fais ça Non, non, non. Ok, ok. Est-ce que. Oh Vu que c'est par tes vidéos que j'ai découvert la JDAX, pour cela que j'ai découvert les amis. Eh ben ça fait super plaisir. Oh, c'est dégueulasse que ça fasse super plaisir. J'ajouterai un truc euh, très. pas. Ceux qui traitaient les déchets. Les déchets venus des étages supérieurs qui ont débordé en el Non Ils ont tenté de développer des bactéries pour tout dissoudre. Le lore LE lore Du lore la disparition des humains, c'est la première fois je crois qu'il parle clairement de disparition d'humains. Bactéries a muté elle a évolué et, et manger bien davantage que les Et maintenant, on a les urques. Le lore Moi, je crois que c'est juste un truc fantasque, mais mais genre euh... la bactérie a pris des dessus. Oh, on dirait des tardigrades. Regardez ça, euh, Discovery Oh, les deux, ils vont lui casser les pieds là Oh non Ok. Non, non, non, mais lâchez-moi le Minou C'est compliqué cette histoire, hein. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai pas d'adrénaline, euh, même dans... Euh Fast and Furious, tu vois. Ah, Attends, si, j'ai. J'ai, j'ai. C'est Non Non, non, non, non, non, mais... C'est bon Aïe, aïe, aïe, aïe. Viens, suis-moi. <rire> C'est bon, viens, viens, viens. Non non, non, non, non, viens pas, viens pas. Voilà. Incroyable oh, ça. Ah oui, il faut que je pousse par là. Faut monter là. -bas. Yes. Ok, ok. Non oh Non <rire> Con virus Con virus Bon... Raté, virage Regarde. <rire> <Ouais. rire> drift, ouais. Okay. Pas tous bons en drift, hein. Ok. Ouais, C'est beau, hein. C'est beau, hein. Regardez, regardez. Ça peut... Ça peut presque faire un un fond d'écran ça ça ça fait un fond d'écran ça <rire> attention c'est parti mon Oh non, non non Il pleut De la... mort Fuck T'as un quart, Ouais, t'as un le t'es... Champagne, c'est bon. Oh non, je rigole, je rigole je crois que vous avez une patate sur la joue Et qu'est-ce que vous faites, mais... ça enfin, c'était pas ma joue, là, en l'occurrence. Hein, Salut avance Tu arrives au moment du popcorn Ah on dirait pas le Je crois dans Nemo je crois ou quoi il y a un petit euh... un petit poisson avec euh, des yeux comme ça. C'est dégueu. Oh, ça va je me suis excusé hein. Bien. Allez. Je suis fasciné par l'ambiance, je trouve ça vraiment stylé. Ok, on va poser ça ici. Parce qu'on se balade, faut bien le préciser, hein. on se balade avec une radio de 4,5 kg. Et c'est pour contacter le reste de la team de Momo, les extérieurs. Ah c'est beau, c'est la ville souterraine, souterraine. c'est la ville souterraine, incroyable, incroyable. Ok. On va faire du... de la tyrolienne, maintenant. Attention. Regarde, c'est c'est très beau ici. Je suis d'accord. On revient à la ville, elle devait servir d'abri. On hmm. dirait les étoiles, mais ce sont que des lumières qui jalonnent le toit hermétique qui scelle la vie. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur, mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. L'extérieur fut dévasté totalement, aride, invivable et dangereux. Mais si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Oui, parce que dans l'introduction, celle et ceux ce qui n'étaient pas là. Dans l'introduction, euh, je joue euh, donc euh, avec mes autres camarades chats et je glisse dans une décharge, et je tombe dans les profondeurs. Et c'est à partir de là où je découvre les robots en dessous. Je n'avais pas seulement promis d'aller dans l'extérieur. Mais j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent et d'autres pas. Mais je suis certain que c'est ma raison d'exister. Je dois ouvrir la ville. Allez, retournons voir un moment. Maintenant qu'on a branché la radio, on devrait pouvoir trouver de l'aide. D'abord Tyrolienne